Salut les et bienvenue à RPG Day 2018, question numéro 25, une partie de GDR qui a eu un impact sur vous au cours des 12 derniers mois. Euh, je dirais euh, qu'il y a euh, 3 ou 4 mois, j'ai eu l'occasion d'initier mes parents au jeu de rôle. Euh, depuis, euh, depuis des années qui me vont en faire, euh, j'ai fini par les convaincre euh, d'essayer euh, d'apaiser de, euh, leurs craintes sur, sur la capacité d'approche de ce jeu, même sans... Sans connaître, on peut jouer et prendre plaisir à une partie. Donc, euh, eh bien, j'ai réuni une paire de, de joueurs habituels avec euh, avec mes deux parents euh, présents. On a fait une partie de l'appel de Cthulhu, la maison corbite en l'occurrence, puisque bah, par le plus grand des hasards, <rire> mes joueurs l'avaient encore jamais joué. C'est probablement le scénario le plus classique de Cthulhu, mais, euh, mais je ne l'ai pas fait jouer souvent. Et en l'occurrence, donc là, personne ne l'avait joué et je me suis dit que ça se prêtait plutôt bien une, une initiation euh, au jeu de rôle tout court, euh, le système de Cthulhu étant simple, et puis bah, euh, j'avais proposé à mes parents euh, ce qu'ils voulaient jouer, et effectivement euh, l'ambiance années 20 euh, leur, euh, leur plaisait pas mal. Donc on a fait une partie, et j'ai été bluffé par leurs euh, leur prestations, euh, ils sont tombés euh, après trois minutes de, de chauffe pour démarrer euh, complètement dedans, euh, euh, quand il y a eu l'occasion de faire des, des recherches à la bibliothèque, bah, évidemment, hein, ce n'est pas, pas des joueurs classiques. Euh, <rire> ils n'ont pas, pas voulu juste faire un jeu de bibliothèque. Ils ont commencé à dire, bon, bah, on va trouver les anciens propriétaires de la maison euh, et euh, croiser euh, cette, euh, cette notion avec les années des, des, euh, des, des, des morts suspectes qu'on a, qu a eues. Il faut qu'on qu recherche des, les plans de la ville d'avant, etc. Ils étaient à fond dedans. Euh, moi, j'ai été bluffé. Un de mes joueurs aussi, on s'est regardé avec des grands yeux. C'était assez, euh, assez impressionnant. Et du coup, je pense qu'ils ont pris un, un bon plaisir à la partie. Ma mère, qui est pas du genre à se coucher très tard et rester jusqu'au bout de la, de la partie, je sais pas si on a fini à deux ou trois heures du matin. Peut-être à une heure. On a peut-être fini à une heure du matin, mais pff, quoi qu'il arrive, c'est pas dans ces heures du tout. Et Pourtant, elle est restée accrochée tout le long de l'histoire. Je pense qu'ils ont eu un peu peur avec leur personnage lorsque, lorsque leur personnage frôlait la mort. Je pense qu'ils ont été bien dedans. En tout cas, moi, j'ai pris un gros, gros, gros kiff à jouer avec eux et à leur, à leur présenter enfin, de façon concrète, ma passion. En tout cas, voilà, c'était la partie qui a eu le plus d'impact sur moi au cours de ces 12 derniers mois. Euh, initier mes parents, depuis des années que, que j'en rêvais j'ai été très très content de pouvoir le faire en plus s'ils ont pu y prendre plaisir bah tant mieux, je vous aime pas vraiment, vous êtes les meilleurs parents du monde merci, merci d'avoir fait qui je suis et de m'avoir amené à, à où je suis c'était la 25 e question de RPG Day 2018, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à demain ciao les relistes